Souvent la vie nous hante et nous soumet aux épreuves quand elle nous plaque au bas de l'échelle, où l'angoisse triomphe sur nos espoirs. On vient toujours de quelque part, ce qui t'impressionne, une histoire. Ton voisin, c'est un exemple, il avance, il t'a prouvé que quand on veut, on peut viser, que quand on cherche, on peut trouver. Après l'échec, prends-toi à main et redessine ton avenir. Le demi! Les demi de la du lac de la Victoria, les demi c'est combien Je réponds au nom de Patience. Et je fuis mon pays suite à l'insécurité. Comme dit les droits, l'enfant a droit à l'éducation. Nous sommes vraiment à la carence des matériels didactiques J'avais appris que Mandela était mort. J'avais appris ça après quatre jours. Je me trouve comme si je suis abandonné peut-être même dans, dans dans une sorte de tombe, mais je ne suis pas ensevelie, C'est vrai. Je réponds au nom de Kanyuri Masawa Consolata. Je suis réfugié politique. Je suis séparé de tout. On n'a pas accès à l'information et à la formation. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a même, même pas d'informatique. Mon nom est Dem Simonga Moulouli. Je fuis les atrocités des, des, des groupes rebelles qui, qui se faisaient au Congo. J'aime lire, j'aime écrire. Je suis artiste slammer je suis chroniqueur également. Nos journées, nous, nous les passons. Souvent à la maison où on déambule juste dans, dans, dans l'entourage du camp, sans rien faire. On a changé de vie juste dans quelques minutes. On, on avait des occupations au Congo, qu'on a pris ici. On est isolé du monde. Ce qui nous manque de plus, c'est surtout la culture. Quand on n'a plus rien, la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est le rêve. C'est pour ça que Bibliothèque Sans Frontières m'a tellement touché, car c'est juste, c'est très juste, car c'est la première et la dernière chose à donner à des gens qui ont tout perdu. Il faut que tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent, qui tombent du ciel, et qui ont des valises de toutes les couleurs, et qui montent une tente. Et à l'intérieur de chaque valise, il y a de la merveille Ça demande un peu Nos enfants vont devenir des savants avec ça. On va les comparer avec les enfants de là chez vous. Demain ou après-demain, notre pays peut avoir la paix. Ces enfants seront utiles à la société congolaise. La paix, ça doit, parce que je travaille énormément et je tiens. Je donne les meilleurs de, de moi-même si juste les conditions sont réunies.